Donc on commence la deuxième partie, Donc je vais fermer tout ça, je vais faire apparaître donc la fenêtre objet, Hop. je vais cliquer ici sur le, la petite flèche pour remonter tous les éléments contenus dans mon calque illustre, je clique sur le calque modèle et je vais passer ici à une opacité à 100%, donc je sélectionne euh, mon modèle, je vais dupliquer, CTRL D, ou on clique là-dessus, je vais mettre ça sur le côté. Et je vais utiliser ici chemin, vectoriser un objet matriciel. Je vais choisir couleur et je vais faire mettre à jour. Et vous voyez, en fait, l'avantage d'utiliser cette fonctionnalité, c'est que Inkscape nous détermine toutes les zones de, co de couleur. Donc je vais valider. Et comme ça, j'ai plus qu'à venir repasser. J'aurais peut-être dû le me mettre sur cette photo-là. Je reviens en arrière. C'est là-dessus que j'aurais dû faire ça. Mettre à jour, valider. Voilà, c'est là-dessus. Donc je verrouille mon calque modèle. Et maintenant là-dessus, je me mets sur le calculus. Et j'ai plus qu'à venir dessiner avec l'outil crayon. Forme aucune. Je me mets ici. Et là j'ai des zones de couleur. Bah, j'ai plus qu'à faire, à repasser comme ceci. Donc là ce sera une zone de couleur. Je vais tout de suite mettre une couleur par exemple bleue pour bien voir j'appuie sur SHIFT, je vais additionner ici cette couleur-là F2, tac, F6, il y en a une ici voilà, il y en a une là il y en a une ici, tac, euh, également je crois qu'il y en a une là, tac, et ici alors, je zoome un peu plus, éventuellement, pour être plus précis. Ouais, ça devrait être pas mal. Donc, alors là, j'ai fait une petite erreur. C'est que j'aurais dû euh, laisser les couleurs qui vont au visage ensemble et les couleurs qui vont au bas ensemble. Donc là, je vais venir séparer tout ça, chemin séparé. Voilà. J'appuie sur l'outil et euh, flèche noire. Et je viens désélectionner ces objets. Et je recombine ces objets ensemble. Chemin combiné, c'est CTRL-K. Et ces deux-là, je viens les combiner. CTRL-K. F6. Et je crée ici cette couleur-là. Voilà. Donc première zone de couleur. Maintenant, je vais faire les autres. Donc toujours pareil. Ici, j'en mets une ici. Je vais changer. Je vais mettre du rose, par exemple. Je déplace ça vers l'arrière. F6. Je vais essayer de suivre à peu près. J'ai extrapolé un peu, là. Hop voilà on peut venir retravailler tout ça on voit que la forme n'est pas bien fermée c'est pas grave ctrl a shift j alors ctrl a ou oh. rectangle de sélection shift j voilà hop f6 j'appuie sur shift pour pouvoir additionner f6 il y en a une ici alors que je ne vais pas refaire la même bêtise que tout à l'heure. On a dit que ce qui appartenait à la tête doit être ensemble et ce qui n'appartient pas à la tête qui va au cou doit être ensemble. Voilà. Et ici, également. Euh, Alt J. Qui permet de fermer la forme voilà c'est pas trop mal on va encore faire une petite zone f6 qui est ici tac donc je mets une couleur verte ça permet pour vous de voir vraiment l'endroit où je travaille hop par contre là ça m'embête un peu. Tac. Tac. Hop. Hop. Voilà. Alors contrôle A, on vérifie shift shift J. Nickel c'est pas trop mal donc j'ai mis je vais mettre une couleur verte et je vais passer ça à l'arrière une fois deux fois trois fois c'est parfait f6 donc je vais faire également ici la zone en vert voilà euh, tout tout tout euh, ouais c'est bon alt j donc je récupère la couleur. CTRL-C. CTRL-SHIFT-V. Ce qui permet de coller en fait le style. Je déplace ça à l'arrière. Une fois, deux fois. Ouais c'est bien. Euh, je pense qu'on va en faire une... un dernier. Un dernier. Ouais il a un dernier. Il euh, une zone sombre. Moi je vais venir ici tiens. Voilà, comme ceci, hop. donc ça c'est pour la tête. Je vais fermer mon objet. Tac, je vais utiliser une fonction de découpe. Je duplique cet objet, hop, et je fais euh, contrôle étoile, ce qui correspond ici à euh, contrôle étoile intersection. Ah, oui, mais j'aurais peut-être dû d'abord. CTRL J, SHIFT J, CTRL étoile, je vais mettre une autre couleur, voilà et je vais déplacer ça vers l'arrière, pas trop non plus, ouais, ça devrait être bon là, F6, je fais cette partie là, allez on va dire que c'est bon, je vais utiliser donc cet objet pour découpe, Dupliquer comme tout à l'heure, celui-là je copie je colle ctrl shift v voilà euh, tac ça c'est bon on va maintenant donc mettre les bonnes couleurs alors pour cela je sélectionne la partie bleue j'appuie sur f7 pour avoir l'outil pipette je viens cliquer là dessus voilà j'ai une première zone de couleur euh, j'en profite pour supprimer le contour j'appuie sur shift et sur la croix je sélectionne la partie rose, alors la partie rose, il y a également, alors non, et uh, ici, voilà, F7, je clique ici, je supprime le contour, la partie verte, F7, ici, ici, je supprime le contour, euh, sur la tête, je sélectionne la tête, alors, la tête et le cou et les épaules, F7, je viens de taper ici pour voir une couleur, voilà. je sélectionne la, les formes rouges F7 et je clique là dessus, c'est peut-être un peu trop foncé, euh, peut-être une couleur plus claire, comme ceci, et je supprime le contour. Je vais venir sélectionner donc toutes les différentes couleurs de la tête en appuyant sur shift, voilà, j'ai tout sélectionné, je les groupe, hein, ctrl G, et je les déplace comme ça vers le bas, de façon à ce qu'ils soient derrière les yeux, mais pas le visage. Voilà. Je fais la même chose ici. Je groupe, je projette à l'arrière et je remonte là, c'est bien. Je vais maintenant mettre la couleur ici sur les cheveux, F7, tac. mais également sur les sourcils. Donc je mets les mêmes couleurs. Voilà, c'est pas mal. J'enregistre. Euh, pour avoir un petit peu plus d'effet, on va mettre un petit effet ici au niveau des cheveux. Donc j'appuie sur F6. Avant, je sélectionne cet objet. Je fais CTRL-C pour copier euh, notre petit pinceau. J'appuie sur F6 donc pour avoir l'outil crayon. Je sélectionne bien ici, forme depuis le presse-papier. Je regarde ce que ça donne. F2. Voilà. Je vais tout de suite récupérer une couleur claire. F6. Et je vais venir comme ça créer des cheveux assez épais et ce qui donne tout de suite vous voyez beaucoup plus de relief à notre animation à notre animation à notre illustration excusez-moi et un petit peu ici voilà je zoome là je vois que c'est pas très joli tac c'est mieux comme ça euh, on va également faire ici quelques cheveux alors ctrl z je resélectionne, j'appuie sur F6 et sur Shift. Voilà, comme ceci. On va créer encore des cheveux. Ça, ça permettra d'avoir une autre zone de couleur. Tac. Un petit peu plus fin, avec une couleur un petit peu plus claire. Je fais apparaître la fenêtre fond et contour. Je vais mettre ça beaucoup plus clair. Voilà, comme ça et là je vais pouvoir comme ça faire des cheveux c'est comme ceci Voilà, alors ce que j'ai oublié de faire, euh, j'ai l'impression qu'il nous manque... Ah oui, au niveau des yeux, c'était bizarre. Je vais faire un rectangle de sélection ici, et je vais projeter tout ça vers l'avant. Voilà, de façon à récupérer un petit peu le, le blanc de mes yeux. Ça me paraissait bizarre. Là, ce qu'on peut faire, c'est euh, peut-être des mèches. Donc je sélectionne euh, ici cet objet, je le copie pour avoir le pinceau, l'outil crayon. Et je vais rajouter deux petites mèches, là, comme ça, en appuyant sur « Shift » voilà je vais les grossir, je vais récupérer la couleur des cheveux, c'est quand même mieux, voilà F6 et puis également une petite mèche comme ça là, ouais, c'est pas trop mal, <coughs> euh, on peut rajouter la couleur au niveau des lèvres donc avec l'outil crayon sans forme, on re repasse au dessus des lèvres, Hop. On sélectionne tout, CTRL J pour grouper. Je vais mettre une petite couleur rouge. Je déplace ça vers le bas. Pas trop bas non plus. Je remonte encore un poil. Sans contour. On peut revenir travailler les poignets pour que ça soit quand même mieux. Voilà. Euh, petit dégradé. Je change le sens. Je vais peut-être diminuer un petit peu l'alpha ici. Voilà, pour que ça s'intègre mieux. Bon, on va dire que c'est pas trop mal. Euh, une dernière chose. <rire> je sais que le tuto est très long. Euh, je copie donc toujours la forme avec l'outil crayon. Et je vais mettre ici euh, peut-être un petit peu des, de la lumière. Donc pour cela, je vais mettre une, une couleur blanche. Alors j'ai dit que c'était avec ce qu'il y avait dans le presse-papier. F6... Donc ici on fait une petite ligne. Voilà, on va mettre une couleur blanche à 100%. Je ne suis pas en blanc là, si. Tac, blanc. Voilà, ici au niveau du nez, au niveau des pommettes, peut-être un petit peu ici. Ça redonne un peu... Ouais. Et puis là on peut s'amuser ici à mettre un petit dégradé. Alors il y a un dégradé radial, euh, linéaire. Je vais pas y arriver voilà et on va foncer un petit peu le truc hum. ouais, c'est pas terrible on va peut-être laisser sans peut-être le mettre dans l'autre sens comme ça voilà donc ça je peux venir supprimer ces objets qui ne m'intéressent plus et celui-là voilà donc pour ce petit tuto il y a encore beaucoup de choses à, à retravailler un petit peu ici euh, je vous remercie de l'avoir suivi n'hésitez pas à accélérer la vidéo euh, x2 si c'est beaucoup trop lent euh, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos